Salut on se tout pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 Et je me suis rendu compte d'un petit truc euh, On a déjà quasiment 500 points de développement Rien qu'avec la, la, oh le terrain que je possède Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une révolte là-bas, on va la calmer avec eux Hop On contrôle le point donc on n'aura pas de malus de débarquement On peut tout de suite retourner dans les territoires agités 80% Des crétins des... des crétins non Des crétois Comment on dit Des crétois c'est ça Ah oh là là C'est en train de reconvertir chez moi Ça a converti tout mon voisin Je suis mal tourbé Niveau proximité de foyer de la réforme Si j'étais là-haut encore je serais tranquille Mais là Il y a des pays catholiques qui résistent Bohème verse, d'accord Ah une fois que la Bohème s'est rendue C'est fini Augsburg a vu tous les traités Avec blablabla euh, bla bla. Et c'est tout Ils n'ont pas fait rendre la province enfin, Ils avaient 100% de score de guerre Ils sont chelous Ah et l'Autriche me file un coup de main Allons Ah, ah. Je peux pas passer chez eux On va peut-être gagner ils ont perdu, c'est bête. Ils veulent bien me céder le passage. Demandez l'accès militaire. Voilà. Si elle voudrait passer chez moi maintenant, il y a Provence et Autriche. Je suis toujours pas partante pour euh, ne pas rejoindre mes adversaires, malheureusement. En revanche, je faisais la guerre aux Ottomans, ils ont toujours la France, ça m'arrange pas. Pas du tout. La France fait encore une bonne taille euh, grâce à l'annexion la... de la... la Bretagne ainsi que de la Lorraine. Euh, on va récupérer son argent parce qu'on a déjà plein de prestige. Le bonus de contre-réforme est pas super fort euh, Vous, vous êtes de ma religion Vous pouvez désormais faire partie de la compagnie commerciale Et ils sont ajoutés parce qu'ils ont 12 de séparatisme Ça s'explique Ok, on a des protestants Oh, la bohème a été élue La bohème à qui on vient de mettre une sacrée claque Et qui a des faibles alliés Ce qui veut dire Qu'il n'y a pas vraiment de raison si, ils sont quand même bien nombreux. Lui, il a des gros alliés. à ah, Savoie. Alliés à la Grande-Bretagne. Luc, j'ai pas de casus belli, paraît-il. Arrangeons-nous pour en avoir un. La Corse m'aime bien, mais ils sont pas trop... Pas trop partants pour être vassalisés. Ah, il y aurait juste France et Autriche. J'ai jamais comme ça. Mais j'ai pas de casus belli, donc on va en faire un. Pas trop moyen que j'attaque sans. Je faisais pas gaffe, on a perdu sur les ottomans. Les mammouths pour gagner des provinces. Trois provinces exactement. Ah, moi, il me faudrait 60 pour faire une revendication. Bon, l'Espagne souhaite mes provinces, donc pour l'instant, on n'est pas copains. Euh, la Pologne n'a que 14 000 ans. Ah non, il y a 18 000 là. Il y a plein de gens qui ont des conflits religieux Il y a Strasbourg et Milan Et là la bohème le soutiendrait Ah mince, peut-être pas fait la guerre assez vite Peut-être que c'est juste Sienne Ah c'est juste Sienne Parce que Il déteste vraiment Sienne C'est tout en fait il y aura la, la Provence et l'Autriche Et je pourrais appeler la Grande-Bretagne Ce qui fera pas assez pour euh, contrebalancer l'Autriche En attaque ancienne J'aurais pas les alliés de l'Autriche Ce qui est plutôt intéressant En soi Mais l'Empereur fait pas son boulot D'imposer la religion, ça m'arrange pas Les Ottomans sont alliés à la France quand même, C'est craignos euh, Hop, en le Si je demandais à France, à, à Grande-Bretagne et Pologne, ce serait équilibré d'après lui. Sachant qu'il y aurait France, Médine et Bologne. Bon, Bologne, je pourrais les annexer, ce serait cool. Ou leur imposer la religion, ce serait plus fort encore. À moins que j'ai besoin du territoire. J'ai pas besoin du territoire. Bon, je pourrais les manger quand même. Mais il y aurait la France, et la France, c'est quand même un sacré poisson. Il n'y a pas moyen que j'attaque les ottomans sans que la France vienne à 21 pour attitude envers les ennemis. Ah ils m'aiment bien donc euh, ils sont quand même euh, hésitants. Et l'Autriche viendrait en 54. Avec l'Autriche aussi je pense que ça se fait. Et Milan je pense qu'ils vont plus jamais revenir. Ah non, c'est juste que je les ai appelés dans une guerre récemment. C'est une bonne nouvelle ça je pourrais les rappeler ça veut dire. Euh, j'ai ma revendication sur Bologne. Elle va durer encore assez longtemps ou pas Ah c'est une revendication permanente. <rire> il n'y a pas trop de risques. On va réclamer Florence aussi. Je crois que j'ai pas besoin de Florence, j'ai besoin de Luc. Peut-être que je me trompe. Ah il me faut Florence en fait. Et pas Luc. Il me faut Florence, Pise et les trois provinces du Nord. Euh... l'Espagne et la Grande-Bretagne donc si jamais je déclare une guerre avec la Grande-Bretagne je pourrais pas facilement attaquer la Savoie <rire> Alors... Moscovie et Riazan sont en train de détruire la Lituanie province réformée de plus chouette on va faire ça ça me rapporte un peu de puissance en missionner bon ça rapporte du prestige, du moral Moins de l'astuce de guerre, de la dévotion Je peux faire une revendication sur cette province Comment ça Ah oui parce que j'ai Gênes maintenant J'ai Nova Va falloir que je me sépare de Milan Ils ont beaucoup d'alliés et ils sont dans l'Empire Dévotion, vu que ça remonte tout seul alors que le prestige je suis en descendant. Même si jamais j'ai tellement de bonus que défenseur de la foi, dévotion, démonstration de force, vite pour élaborer, j'ai pas tellement de soucis. Allons. La le règle leur compte. un missionnaire à quoi non C'est une bonne nouvelle. Au moins je serais pas embêté. Les séparatistes, messieurs, mesdames. Ah, oh, ou la conquête de la Grande Horde. Si nous dès que nous en aurons l'appel, l'opinion de lituanienne à notre évoque a évolué de. Durant. Blablabla. Bla bla. Durant. Durant 1080 jours. Ah, c'est pas jusqu'au tour 1080. On subira réputation diplomatique moins 1. Et on perdrait le titre de défenseur de la foi. On va accepter et on va pas forcément participer. Le rapport de force est en notre avantage si jamais j'arrive à aller jusque là-bas. Mais je pense que je ne ferai rien. La grande ordre est vraiment très nombreuse. vraiment une grande armée. Euh, et non, je peux pas passer fastoche. <rire> C'est un peu une excuse pour pas y aller, mais. Alors on a gagné une loi Vitesse de recouvrement des réserves Et motifs d'entretien terrestre Ok. Ah ça se trouve Provence ne fait plus la bonne taille Yep ah, Je suis en guerre donc je ne peux pas changer Mais il n'y a plus de raison que la France même m'aime plus Ah si, allié à ottoman Je suis allié à Grande-Bretagne Bon si il y a plein de raisons J'ai rien dit Bon je fais une micro-pause. Euh, je viens de dire que je défends les Polos, mais c'est un peu l'arnaque. La Bohème a encore été élue. Parce que je me fais attaquer par des grandes puissances. Je euh, du principe que je ne viendrai pas dans la guerre, ce qui est un peu vrai. Bon là, les rapports de force sont à peu près équivalents. Euh, puisque je suis en train de faire autre chose, euh, on va... Oh, je peux pas permettre de perdre autant du cas, moi. Ce serait quand même intéressant. Non, on va le euh, Je Normalement... Ah, c'est parce que j'ai les préparatifs de guerre automatique que ça remonte. Je vais virer ça tout de suite. Laissez-moi avoir mon pays en paix. Je sais, je suis en guerre, mais... Oh mince, il y avait des Napolitains. Ah. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de troupes. Je viens de faire un petit... Recrutement intensif de façon à avoir une armée. Parce que je peux monter à 80 000 hommes, donc on va monter à 70. On a une nouvelle compagnie. D'accord. J'ai pas monté ma maintenance des armées, il faut je, il faut que je le fasse pourtant. Grosso modo, tout le monde va là. Sans passer par les rebelles. Ok, bon, on va choc-choc. Hop, vous, vous, vous restez là. Voilà, c'est gagné. Oh mince, il y avait un fort et j'ai cassé le fort. Je vais rassembler mes troupes, euh, pas trop dans l'optique d'aller sauver la Lituanie ou la Russie, ou Polovsk, qui à mon avis euh, vont perdre. J'ai pas trop envie d'aller là-bas, casser la tête et tout. On va se contenter d'attaquer la Hongrie, avec euh, le soutien de euh, Pologne ne veut plus, parce qu'ils ont beaucoup de dettes devrait résoudre si jamais j'ai Milan et la Pologne on sera beaucoup plus nombreux bon par mesure de sécurité je vais réactiver mes forts du nord enfin de la, de la côte au cas où ils arrivent jusqu'à moi Polovsk est complètement occupé la Lituanie aussi bon j'aide à pas trop faire basculer l'espoir de guerre euh, on va ramasser ces soldats Je pense que je vais les couper en deux et ça va me faire des armées de 30 000 hommes Grosso modo Que je pourrais transporter en groupe de deux Enfin en coupant en deux Hop, choc, 29 000 hommes, ça rentre dans les 15 Près du poisson de baisse Ah, les gars qui arrivent on lui rend une petite visite, il décide de s'arrêter chez moi. Effrayé C'est l'imméterie. Bon, je peux peut-être me rendre sinon bon, Ils sont pas partants pour que je me rende. Oh, J'en ai marre de ces protestants. Je sais pas si c'est utile. Oh, oh il ouais, y a des troupes. Je pourrais... ouais, ils peuvent aller jusque-là. Je pensais qu'ils s'arrêteraient sur Ferrari, mais peut-être qu'ils sont intelligents. Qui sait. Ah, la Russie est en train d'arriver avec toutes ses troupes. La grande horde perd. Ça enfin, gagne pas de beaucoup. Je pense que la Lituanie a réussi à faire je sais pas quoi. Je vois pas d'armée de Lituanien. Il y a un. par des petits paquets de 1, 2 ou 3 000 hommes. Ils ont peut-être pas d'armée d'ailleurs. Ils ont 7000 000 hommes. doit y avoir une 15 000 hommes au total. Mais ils ont 7 d'infanterie. C'est vraiment pas grand-chose. Il bon, y a un moment où il ne faut pas pousser. Vous sortez ou je rechoute. Donc vous êtes bien séparés là. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va mal Bonjour monsieur. Oh mince c'est moi qui vais prendre les montagnes Tant pis Les deux compagnies se séparent comme ça Oh j'ai perdu ferré Oh mince y'avait personne là bas Ils veulent pas que je me rende la Russie Ça serait 1200, lol. Croyez pas, les gens, croyez pas. Ouais, bah j'ai fait la bêtise de laisser juste ce fort désormais. Mince, sont pas sur les mêmes Hop, euh, toi tu repasses de ce côté-là. On ouais, va aller cueillir un Mais après. 6 000 hommes qui se promènent, on va avoir besoin d'aide je pense. Enfin de au moins de défrayer les adversaires. Perdre du prestige, on en a plein. Ah, du coup ils en profitent pour occuper de ce côté-là. Enfin, J'ai compris que j'avais perdu avec eux. J'aurais peut-être dû abandonner le titre de défenseur de la foi, c'est trop dur de défendre tous les. tous les catholiques du monde. Parfois enfin, ça doit rapporter des guerres intéressantes mais là, voilà, c'est juste des guerres super loin qui m'intéressent pas du tout. Et ils ont quasiment 60 000 hommes et j'ai beau avoir euh, des bonnes réserves de 70 000 hommes je préfère gagner plein de sous. D'ailleurs on peut économiser un peu sur euh, la maintenance. En théorie ils n'arrivent pas jusqu'à Naples. Au moins je paye pas l'effort euh, qu'ils m'ont pris. Hop on a pris Ferrari probablement prendre le fort avant que j'arrive mais bon essayons pour être très malchanceux euh, on va garder une compagnie de pour s'occuper de TCG. mais je peux pas la couper bon tant pis alors c'est fini avec la Russie très bien garder une armée là il n'y a pas tellement se mettre là bon, j'ai le temps de placer quelques revendications sur les deux pays que sont la Hongrie et la Savoie et je pense que on va encore attendre que la Grande Horde finisse sa guerre est ce que j'ai un peu de de guerre sur moi non j'ai zéro donc je vais pouvoir réenchaîner les guerres euh, contre la Hongrie avec l'aide de la Pologne et de la Grande-Bretagne de la Grande-Bretagne et pas de la Pologne pour l'instant. Peut-être que je peux filer des sous à la Pologne histoire qu'ils viennent aussi. Parce que dirigeant ex-communiste, ça m'intéresse. Faut que je reprenne très visé Frioul qui vont coûté très cher logiquement. Ou alors je prends la côte de l'autre côté. Histoire de... Bah je peux prendre aussi juste Frioul mais ça m'intéresse. Moins franchement. Hop. Euh, bon, ils ont lâché plein de trucs. On leur a sûrement sauvé des provinces mais c'est même pas des provinces euh, c'est des provinces euh, sunnites et orthodoxes qui ont perdu je me bats pas pour ça moi oh ça convertit dur hein. j'aimerais pouvoir euh, tuer les, pro les centres mais ça va être long Oh, il y aurait beaucoup de monde qui me suivrait là Autriche, Milan et Grande-Bretagne entre Bohème ottomans Je sais ce qu'on va faire, ça risque d'être un peu risqué Mais après, réflexion Si j'attaque Luc Avec le soutien de l'Autriche, il y aura 1000 ans Contre moi Et j'ai... Ah non alors Ouais si, en fait je veux pas que l'Autriche Rejoigne la Hongrie et donc pour ça la meilleure méthode Est-ce que je veux que l'Autriche rejoigne la Hongrie C'est ça la question Non, on va dire que l'Autriche ne rejoindra pas la Hongrie euh, Et donc pour ça J'ai besoin que l'Autriche m'aide dans cette guerre là avec Bohème, Bosnie et Milan. Ah, ils comptent pas les alliés de la Bohème. C'est pas top, ça. C'est pas top, c'est pas top. Euh... Mais la Bohème, elle est alliée à que des petits pays, non Ouais, ouais, ça devrait le faire. Si l'Autriche gère la Bohème, moi, j'aurais pas trop de soucis. Sachant que j'ai une province à prendre sur Luc. Euh, on va terminer par la province autrichienne et commencer comme ça. Et du coup j'attaque pas la Hongrie, je sais pas trop. Ou alors on l'attaque comme ça, la triche va être contre moi pendant un moment. On prend sa province et puis voilà. Sachant que si jamais je me dé... bah, je peux prendre la bohème même sans contrepartie. Le truc dont je me rends compte en réfléchissant, c'est que pour avoir cette province-là, il faut forcément que j'ai euh, Pavi ou alors Cremon Et celle là qui coûte super cher Ou alors je peux passer par là aussi Mais celle là elle a 36 de développement C'est énorme et celle là 17 Et elle m'a coûté un score de 20 et 41 C'est à dire que déjà je peux pas les prendre en une seule guerre Donc il faut définitivement Que je me fâche avec Milan Et attaquer Luc pour faire ça Ça m'a l'air d'être un bon plan euh, On demanderait Florence du coup Je prendrais juste Florence dans la guerre Ou alors les deux Je sais pas ça me permettrait de relier mes territoires euh, ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va enchaîner sur les provinces que je dois prendre en membre de l'Empire. je pourrais attaquer Sienne aussi. Bohème, Provence et Autriche. Oh, c'est peut-être bien ça. En même temps, là, ils commencent à être très nombreux. Je préfère avoir l'Autriche de mon côté pour l'instant. Et on avisera pour après. Euh, du coup, il faut que je joue quelqu'un d'autre que l'Autriche dans mes rivaux. Je peux mettre la France. Franchement... Ou l'Espagne. L'Espagne m'aime bien et elle est prête à accepter une offre d'alliance. Et elle est rivaux avec la France, Rival avec la France. Donc on va mettre la France. Hop, c'est décidé. Euh, et je crois que je vais prendre duché puissant. Il n'y a pas un coup des conseillers? Mince, je croyais qu'il y avait un truc pour avoir des relations en plus. Ah, c'est mauvais ça. Parce que c'est... Il n'y a plus. Puissance militaire, capacité de gouvernance. Non, il n'y a plus du tout. Je peux plus avoir des relations en plus fastoche. Moi, je ça bientôt. Ça va me rapporter... Agitation dans le pays moins 1, ou alors absolutisme maximal plus 20, ou alors agitation dans le pays moins 1 et réputation diplomatique plus 1. C'est ça qu'on va faire en fait, on va attendre le... de passer le pas, donc en décembre 60, ça a duré à peu près 2 ans. Entre temps, on descend la maintenance de l'armée pour faire des stocks d'or pour la suite et après je prendrai une décision sur ce qu'on va faire. D'accord, j'ai des revendications sur à peu près tout le monde. Donc j'aurais de quoi te déclencher un peu partout. J'étais en train d'attendre qu'on soit en décembre pour pouvoir prendre ma relation de plus. Et voilà que la Pologne veut m'entrer dans sa guerre contre la Hongrie et l'Autriche. Le truc très bête, c'est que je n'ai pas fait de revendications. Donc je pense qu'on va prendre cette guerre-là. Euh, avec l'aide de l'Espagne quand même. si je peux. Avec quoi Réforme gouvernementale. L'avancée n'est pas suffisante pour faire. Ah, j'en suis à séparation des pouvoirs. Euh, donc, agitation dans le pays moins 1 et relations diplomatiques plus 1. Ok, donc du coup, l'Espagne devient désormais mon allié. Mes troupes euh, étaient placées pour s'occuper euh, de petits membres de l'Empire, mais on va quand même faire. Hop c'est parti, on a rejoint la Pologne, on est deux fois plus nombreux qu'eux quasiment. Donc on n'aurait pas trop à avoir de soucis. Turin, j'ai causé un scandale. On a fini la conversion de Corfou. J'ai peut-être lancé pendant une des pauses. Je continue, je continue à convertir. ça donne ça. J'ai des provinces qui ont été converties même de l'autre côté. L'Espagne est peut-être une bonne résistance mais ça ne passe pas mon pays. Voilà. Province que j'avais reconvertie, c'est en train de se re-reconvertir. Dur de garder un pays stable. Euh, on va mettre un peu de l'intention de la marine. Un tick ça me suffit pour écraser trois bateaux. Ah ouais, s'ils viennent tous, là ça va être compliqué. Ok. C'était une bêtise. J'ai fini ce siège, on va aller en passe Corinthi Je sais pas comment on prononce L'Autriche m'aime beaucoup, donc ça se trouve Je vais pouvoir réclamer la province de Friol Et en même temps me réallier Avec l'Autriche, juste après Ce qui me plairait bien Ils ont Beaucoup de transport Beaucoup de... Bon, je sais pas si ça se tente ou pas Hop, on va occuper, on va occuper. Alors on a des nouvelles personnes à convertir, c'est parti, ça me rapporte plein de prestige. C'est déjà ça de gagner. Hop hop, j'occupe, j'occupe, très bien. Je me suis fait occuper pendant ce temps-là de ce côté-là, ça m'étonne pas. On va se rassembler Là aussi on va bientôt se rassembler Alors, Fin du siège On est en train de massacrer l'Autriche Faut limite pas que je prenne trop Sinon ils vont se faire sortir de la guerre euh, Trop rapidement J'ai pas de revendication du tout sur l'Autriche C'est bête ça, ça. J'ai 13 de score de guerre Il me faudrait pas mal plus pour avoir les 29 qu'il me faut J'aurais dû faire la revendication Même si c'était mes alliés j'ai pas été malin sur ce coup-là. Ils, ils occupent au-dessus. Ça me plaît beaucoup. Que pendant ce temps-là, rien ne m'empêche d'occuper leur territoire. On va aller à surpeste après. Dès qu'on pourra... Ou alors j'envoie les mercenaires. On va envoyer les mercenaires. Ça. Ah, faut faire un sacré détour quand même. Non, restez là. Ok, ok, restez là. Restez à... Non, ok. 5K autrichiens qui passent au sud, on va le laisser réoccuper leur province. Pas un souci. Hop, on a pris Vienne et on a pris Zagreb. Mince, euh, je pense que j'avais pas le score de guerre qu'il fallait de toute façon. Au moins, ils ont annulé leurs accords avec euh, la Hongrie. s'étale et on occupe. Bohème ne considère plus l'Autriche comme son rival parce qu'ils font pas la bonne taille. C'est quoi le... Donc je ne suis... On va re renlever l'accès militaire. Révoquer l'accès militaire. Je peux pas l'enlever, c'est quoi l'histoire ouais, Parce que je sais pas quoi. Tant que nos alliés auront des troupes en ce pays je pense. Nos ennemis auront des troupes dans ce pays Il y a des gens qu'on est.. des ennemis qu'on est. des trucs en Autriche Je vois pas hein. Pas sûr que vous voyez la même chose que moi J'ai plein de conseillers On va prendre liste de Limite Terrestre euh, Bon c'est peut-être le... Pas très utile en fait Maintenant que j'y réfléchis un peu On perd Pourquoi on perd Parce qu'on n'a pas Zeppelin Zeppelin C'est bon On l'a parce qu'ils euh, ont perdu des batailles. Donc moi je. Bah ben, moi je me suis pas battu en fait. Donc qu'est-ce que je peux réclamer moi euh, Cette province-là, je la veux beaucoup. Hop, après cette côte-là. Après les provinces de ce côté-là. Et eux, ils vont prendre sûrement des trucs euh, en nord. C'est une garde d'excommunication. C'est ça. Comme ils étaient excommuniés. Euh, quand est-ce que se termine la trêve avec l'Autriche En 71, d'accord. Peut-être que je réattaquerai l'Autriche quand elle sera empereur. On a pris peste, ça c'est très mauvais pour eux. Ils mettent pas trop de ce côté-là donc j'ai pas de canon. Euh, maintenant, bon, on va perdre de la dévotion, ça remonte tout seul. Euh, ouais le foyer là-haut Et ça se répand dans les provinces euh, hérétiques euh... Ouais on va prendre un de chaque et choc. Comme ça je suis en avance techno surtout Et on n'aura pas de soucis Alors la Hongrie est en train de reculer derrière moi de décider derrière moi si elle se persuade qu'il faut le faire ce qui n'est pas garanti ouais, je libère mon pays après bon, vu tout ce que j'occupe et vu tout ce qu'ils occupent je pense que j'aurai pas de souci à... à recevoir des provinces le contraire serait étonnant Siège. Mmh, où va-t-on aller On oh, va rester pas loin. Ou alors on va là-bas, carrément. Et c'est mal que cette armée aille jeter un coup d'œil. Ou alors on va là. Ah, oh, bah du coup, cette armée-là sera libre pour aller jeter un coup de main aux Polonais qui vont se battre là-bas. Oh, c'est pas tombé. Ils se sont écartés et on est en train de perdre la province. Bon, oh, tant pis. On va tuer les Suisses si jamais les Suisses restent là. J'ai fini le siège. Je sais pas exactement lequel d'ailleurs. Je pense que j'ai un meilleur score de guerre que 37, c'est ça. Parce qu'ils se sont fait occuper une ville. Fin du siège de Temes On avance, on avance. Bon, ça c'est un peu compliqué. Voilà, au revoir, messieurs les Suisses. Un des fanatiques protestants qui se révolte dans un pays protestant et réformé. Donc, je ne prendrai pas de parti. Si jamais ça avait été des fanatiques catholiques euh, j'aurais rien fait. Si jamais ça avait été dans un pays catholique, je serais passé et j'aurais tué les. les fanatiques. Pour éviter qu'ils n'arrivent à leur fin. Ah oh mince, on a reperdu le.. Ou alors ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Je pense que c'est l'explication la plus probable. On est quand même en train de gagner. On va occuper la capitale de la Suisse bientôt. L'Espagne est vraiment puissante. Ça me fait un bon allié. Ça, bah, ça me limite euh, sur un front, mais je pense que ça fait un bon allié. Alors, je vais prendre l'usure. Va falloir que je me sépare de, de, de, de, enfin, de. va falloir que j'arrête cette guerre moi. Ça m'a coûté cher là. Enfin, ça, ça va commencer à me coûter trop cher si je continue. Prestige gratuit, je prends. Ça, c'est des mercenaires, ouais. Le général mercenaire, c'est le fameux... Ah non, j'ai eu un nouveau général à la place. Suisse a accepté l'offre de paix. Oups, euh, je voulais pas bouger eux, surtout. On pourra appeler les compagnies mercenaires, ils ont perdu... de ce côté là pour avoir un max de provinces si jamais ils font pas la paix je vais devoir faire la paix tout seul ils vont pas avoir grand chose Première année les aides ils ont perdu tout que la pologne est en train de se faire siéger donc j'ai un meilleur sort que et je pourrais me permettre de prendre plein de trucs oh ça a été occupé par euh, silei les crapules ils revendiquent en plus non mais ils ont des provinces légitimes à proximité Je pourrais demander vraiment beaucoup dans les Balkans Sans avoir de surexpansion. Ah, ils vont me donner moins, c'est clair. Hein. Ah, J'ai inclus Ragus dans mon offre de paix. Oui. Je pourrais demander beaucoup, beaucoup. Dans tout cet état. Oh, ça me tente, ça me tente. J'ai envie de prendre ça. Bon, je pense qu'on va faire ça. Désolé, la Pologne. Une fois de plus, euh, je vous ai pas euh, suivi jusqu'au bout. Désolé, désolé, désolé. Mais euh, mon intérêt était différent. Mes intérêts sont passés avant les vôtres. Euh, Laissons-les gagner de l'influence. Je pense que j'en fais des provinces légitimes. Que dans les possessions. Qu'est-ce qu'il dit que là par exemple c'est une possession Mais je peux pas convertir si jamais c'est une possession. Par contre je vais avoir des rébellions de ce côté-là maintenant. Que j'ai bien grossi sous la Hongrie. Ils ont fait la paix blanche, non ils ont fait la paix pour une province. Voilà, sans moi vous me meniez pas large hein. La Bosnie mince ultima parce que vous êtes allié à la France que vous restez vivant vous. Alors euh, il va me faire séparer les napolitains. Oh 10. Pour sur expansion, intolérance, l'astuce de guerre. Ah j'avais beaucoup de l'astuce de guerre. Bon, on va devoir faire une petite pause avant de faire une prochaine guerre. Ils ont de la surexpansion ici. De la. de les, de l'attrition la... ici, ils font rien. Curieux. Bon, du coup je me mets vraiment en tant que barrage face aux ottomans en prenant toutes ces provinces. D'ailleurs je dois avoir perdu une bonne partie de mes revendications sur les ottomans. Parce que j'ai pas déclaré la guerre. Pardon, prestige. Le prestige, j'en gagne plein, plein, plein. Sans trop de difficultés, hop, impact de l'expression agressive, des nouvelles lois. Je peux prendre une gratuite sur détection des sur étrangers et moins de corruption. Hop, corruption imposée. Hop, des Napolitains qui se révoltent. Bonjour, messieurs les Napolitains. Au revoir, Monsieur les Napolitains. Oh, il y a de l'hérétique partout. Ah là là là là. Comment, comment la France n'a pas touché D'habitude, la France, elle s'en prend plein les dents, mais pas le sud de l'Italie, quand même. Bon, il y a des coins qui résistent. Je pense que le Brancbourg, il a un truc de résistance face à la conversion, parce que à ce stade-là... La fin de la trêve avec la Russie. En fait, euh, j'ai perdu la guerre contre la Russie et contre la Grande Horde. Euh, ils ont dû céder des provinces. Du coup, j'ai perdu mon titre de défenseur de la foi. Et c'est désormais la France, je ne me trompe pas. Oui a pris ma place et qui va devoir faire des petites guerres un peu partout si elle veut conserver son titre. Ce qu'elle fera peut-être. Hein. Je souhaite euh, bien de la chance et puis voilà. Euh... J'aurais l'Espagne avec moi si je faisais ça. C'est-à-dire énormément de monde face à Bohème, Bosnie et Milan. Faudrait juste que ma liste de guerre descende. Je pense qu'on va se quitter pour cet épisode. Et dans le prochain, on va essayer de dévoyer pour gérer les révoltes. Je ferai peut-être sans vous. C'est pas un truc passionnant de gérer des révoltes. Euh, en revanche, on fera ensemble la guerre contre Milan et Luc. Ah, ils sont déjà en guerre en plus. Contre des gens qui sont dans l'Empire. A mon avis, c'est Sienne qui a attaqué. C'est ça, ils veulent conquérir leurs voisins. Du coup, je me dis que... Non, il y aurait la Bohème. <rire> Et la Grande-Bretagne ça, ça mettrait l'Autriche Bohème, Autriche et Provence On serait 102 000 Ouais non, je vais voir On verra dans le prochain épisode